Attendez j'ai oublié un truc de ouf Mesdames et messieurs Voilà Vous avez tous les sub goals Voici les nouveaux sub goals Mesdames et messieurs Vous les avez tous Voilà 80 sub J'accroche le poster d'Angèle Dans mon décor Qui est juste là 100 sub J'accroche le poster d'after C'est pire after hein, Mesdames et messieurs hein, Dans mon décor euh, 120 sub Je fais une vidéo Je fais C'est avec un S ro. Une vidéo LG UHC Meetup Epic sur Exium, voilà. Parodie d'une musique Minecraft à 150 subs, très connue. Bonsoir à tous, c'est Bichard et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, première vidéo sur le serveur Arctic UH. Il y a de cela quelques mois, les serveurs Reddit étaient à la mode. On pouvait faire différents UHC avec des parties bien complètes de 100, 150, voire 200 joueurs. Ces UH là reviennent à la mode de nos jours. Et on va pas se mentir, je me suis un peu remis. Toutes les games que je joue sont en stream sur ma chaîne Twitch. N'hésitez pas à venir, j'aimerais bien passer partenaire avant la fin des vacances. Pour cette partie, il y avait plusieurs scénarios d'activés. Cut Queen, pas besoin de four, tous les minerais sont cuits. A Stay Boys, tous les outils sont enchantés, efficacité 3 et Unbreaking 3. Kill Reveal, on voit les teams des joueurs uniquement s'ils ont fait un kill. Et Monster Inc, lorsque vous passez une porte, elle vous téléportera sur une autre porte de la map. Trêve de plaisanterie, on est parti pour la game. Oh, il y a Couscous en bas de moi Salut Couscous Il y a Crash Y'a moins de minerais de a... Ouais mais non mais ça change rien en fait, 15% Oh il va rager bon quand il va bon se bon il ouais. va rager de ouf hein Il avait une faille qui descendait directement en couchons <rire> Il y a du diamant et de l'or et tout <rire> Je lui ai volé <rire> parce qu'il a crash Eh <rire> oh oh hey, les gens <rire> c'est notre game aujourd'hui okay. on la win Je le sens dit, Merci Couscous d'avoir trouvé cette faille pour moi T'es vraiment trop gentil Tu l'as beast Je crois que ça va tranquille. Salut euh, tiens. De toute façon il a jamais rien qui battra Game of Thrones. Allez hop. jamais regardé Game of Thrones. jamais 3 regardé ou... Game of Thrones aussi. Ah oh, du diamant Oh bah nice J'ai 3 diamants hein Ah mais filon du T'en si es 12 sur moi je peux être à diamond c'est si tu hein. Bah attends, avec trois avec 3 diamants en plus on peut faire quoi Non on peut faire euh, des jambières et un plus Allez Tu te donnes les jambières et euh, je fais un plastron. Vas-y, vas-y, allez, adieu j'ai vendu hein. Euh, c'est moi qui me fais escroquer mais ça va. Hein. Non. Vas-y, l'enchanté t'es là. Ah, tiens. Vas-y. Parce que knockback, des fois, en vrai, je pense un joueur comme ça, Bichard, c'est plutôt utile. Hop. D'accord. Bah, non, je sais pas, c'est gars. Je viens de choper un livre pour arcade. Non. Ah Ah, c'est génial, bien joué. Je pense à crafter tes portes pour pouvoir t'enfuir au cas où. Oh, mais. Euh, non, parce que les portes, tu vas t'enfuir dans une trappe. Enfin, en vrai, si t'as ouais, un ouais, tu correct, voilà, vaut mieux t'enfuir dans une trappe ou dans le mec euh, ou dans rien. T'es mort en tous les cas, alors écoute, Pff, tu peux essayer. Enfin, imagine là, t'es dans un Tu vois, un mine et il y a un full deck qui, qui te backstab. Limite, tu poses la trappe, tu ouvres la porte et c'est lui qui passe dans le truc. Oh, oh bah là, c'est de 000. ça c'est mon pote, c'est MLG. Euh, Règle <rire> <tout, oui. rire> numéro 1, mesdames et messieurs, c'est quoi j'ai toujours raison. Règle numéro 2, si j'ai tort, se référer à la règle numéro 1. Tout clair. Oh Agité ah, Iron Man. Oh et c'est Bichard Iron Man, grâce à moi. Bien vous joué, vous... Bichard. Ouais, et, et ce serait moi sinon, j'aurais dû le mettre. Une... Putain de merde, si j'avais eu. <rire> Attention. J'ai réussi ma vie. Paré, épée, paré, épée. Oh putain. Oh les bâtards, ils m'en dans une bête de clé. Avec de l'or et tout. Euh, ouais. Pour ceux qui n'auraient pas compris, sur Arctic, à partir d'un certain temps, la bordure commence déjà à avancer. Sachant que selon les games, elle peut téléporter ou tuer. Ici, on a encore 4 minutes avant la prochaine téléportation. Ce sera la fin de la phase de minage. Donc la bordure va nous téléporter à la surface. Bon, allez, GL, hein. Est-ce qu'on va être à surface qui, euh, qui est Paris, Qui est paré. Vous êtes où je ne suis pas du tout avec Master Zer Et Faris où es-tu Juste à côté Euh la biche arrive là, là, bichard, là. Oh Ouais t'inquiète moi je prends juste 2-3 plumes Vous avez du flint mmh. Ouais 56 Ah nickel tiens tiens tiens Euh fais ça s'il te plaît Vous pouvez poser l'enchant Qui a l'enchant C'est lui qui l'a enchant Tu laisses ça si vous voulez un peu de bouc tiens Euh filez moi des trucs T'as combien de diamants bichard What c'est tous bon Dis-moi votre stuff vite fait Pourquoi pas Bichard Bichard Bichard Et tiens, tiens Ah oui, j'en ai pas Euh Votre stuff, s'il vous plaît, tu pouvais me le dire P1, P2, P2, P... Ah, Bichard vient il Après, c'est trop stuff, il est maintenant temps de se fight Enfin... Peut-être pas maintenant, pour nous Non, pas en shrink C'est 250-250, on a au moins 300 Mais non, c'est 1000 1000 là On va se faire shrink Non mais sur c'est 250, c'est 250 Bah oui Ah mais y a un mec, là non, non, non! non. C'est bon, je suis pas mort, je suis pas mort. Mais bon, on je... passe ou pas? On passe ah, trop, pas. Tard, trop, tard, ouais, trop tard, trop tard, trop tard. T'es suis... en combien? T'es en combien? <rire> je suis en moins 246, 243. <rire> troll, géré, il troll, géré. Je suis en moins 250, 236. T'es en combien? On le sauce, on le sauce. Vous êtes en combien? On, on est en 80-82, 82, rush, 82, 82, rush, rush. 82 quoi? Euh, je le sauce, je le Il a combien? 6. Il a, bien joué, bien joué. Vas-y, vas-y, va prendre le sub, je te boost le power 4 il met des dégâts gros c'est un mais c'est un joueur Qui a un flame t'as vu qu'il y avait le flame Y'a un mec devant moi Ouais mais je suis à 500 MS Non là je me fais boot Toon Glee Y'a un mec là Y'a C'est qui Toon. y c'est Black Slap le backstab On le backstab On le fightSap le La stratégie est en place Je vais enfin pouvoir rejoindre mes teammates Enfin si je t'empoie c'est ce fight Voilà Parfait oh, ça, vas-y, je te pose. Bien joué Non Oh c'est oh, bon, j'ai à vingt-un la porte, tu commences à flouter J'ai ça aide. Venez vous régaler là, il y a du stuff partout. Oh. Mais je peux pas Organiser... Oh, oh oui Yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes Ok. J'ai P2 sur tes bots, il y a déjà P2 sur mes bots. Oh, t'es excité quand t'as dit oui Pour ceux qui n'auraient pas compris, je vais vous donner une petite explication. Lorsque Lost Arctic demande un organized de fight, cela veut dire que les teams peuvent fight entre eux sans être stressés par un éventuel clean-up. Dans notre cas, c'était très avantageux, car il restait une team de 3 et une team de 2. C'est maintenant que se joue le fight décisif. On va maintenant affronter la team de 3 bleus, composée alors de GCS, Lidai et Restump. Trois très bons joueurs et hachés. Attendez, attendez, il faut savoir... Euh, qui fight qui KO3, fight other en gros, nous, On va devoir fight la team à Lidai et... Ah, ça va être chaud ça c'est vrai que ça va pas être facile. C'est qui qui a le flame C'est eux qui ont le flame, flame, ils sont devant nous. Hein. Devant, restump euh, et tout là, tout. tout là. Go. C'est GCS qui a le flame. Ouais, d'accord, c'est. N'ayez pas peur du flame, hein. c'est rien du tout le. Touchez GCS. Oula, il die. Ah, il est à droite, il die. Il est tout seul à droite. Dans le coin. Où ça Là Un coin Il ah ah là là, là, là. là. Pu... Il est Il est a... où Go go go Oh il a il a perdu Custom là devant toi Ouais j'ai vu Il t'a Il a 13 il, il est back back back back back Back back back Non je vais pas une fight au claque moi Et Bichard tu ne fight pas méler. Oh il, il shot ton truc idiot fais gaffe fais. fais j'ai clé j'ai clé Touché Ah je trop Oh là là je suis Je suis, suis pas dans le blanc Je suis dans le blanc Bichard Bichard back on acculé Le flame ça met la pression Venez en back, en bac. Non ils sont low, ils sont lourds. Heats uh, 39, il 67. C'est bon as as as ils, ont plus de, ils ont plus de heal hein. Ah putain je suis la merde, je suis la merde je l'actro. trop Les gars, les gars, Hit euh, GCS 59 Hit, euh, restem 78. Hit, il die hit, GCS 26. 49. Ah, GCS 42. Fuck, 36 GCS. Euh, ah, arrête d'avancer, hein, T'es tout seul. Hein. T'inquiète. Ouais, tu Hit, restamp. Euh, 31 restamp. Il die qui rush. 16, idaï ouais, 16, idaï. die. Je suis en 2 On arrive. Je heal. Euh, 16, idaï encore. Je out of bien joué. Attention derrière toi, derrière toi, ma sœur Nice Je out of vous avez du vous avez du hit, shout. Tiens. Vous avez du Je te passe mes deux aides. Merci. C'est maintenant l'heure du fight final. C'est bon, j'ai les power 3 flame. Tu veux On va power fight. c'est ok. on peut leur dire, c'est ok. Et Go go, fight, fight. C'est ok, ok. Merci de lost avec 53 vivares, Stump. Touché, touché. Hit. Touché, hits deux fois. Hit, you shave, 76. Attention il faut que il faut je.. suis ah, attention Hit on va, on, va on va tenter les mêler, hein, ça sert à rien de les goûter. Ils ont plus de que nous. Ah je me suis shot. Hit, 86 Je 73. Hit encore. 76. Hit encore, 75. Go rush, go rush, go rush, go rush. encore. Go rush go rush. 26. Il a combien 57 103 Hat uh, rush, it rush, it rush, à la droite, master T'inquiète, t'inquiète, t'inquiète. Mort Allez c'est parti, let's go Nice GG Yes DGG Wouhou Enfin Je vous l'avais dit que je la sentais bien, je vous l'avais dit Non mais comme quoi, il y a des serveurs où on peut encore faire notre première win. En effet, je n'avais jamais gagné sur le serveur arctique avant. Il faut une première fois à tout, et aujourd'hui, c'était ma première fois. Oui, ma première fois. Vous avez compris. J'espère que j'aurai réussi à rendre cette vidéo quand même dynamique. Et elle était un peu plus différente que d'habitude. J'espère qu'elle vous a tout de même plu. Et pour ceux qui aimeraient me retrouver plus rapidement que la semaine prochaine, samedi à 14h. Et ben je vous annonce que j'ai un nouveau PC en début de semaine. Et que je vais scrim, j'annonce, tous les jours de 14h à 16h. Et de temps en temps le soir, de 21h jusqu'à tard le soir. Enfin tous les soirs, ça dépend quand je sortirai. Hein. Mais en gros ce sera ça. Il y aura un scrim par jour avec le nouveau PC. De quoi bien tester ses performances et vous régaler. Sur ce, mesdames et messieurs, c'était Bichard, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime like, à commentaire et à vous abonner. On se retrouve toute la semaine en stream et samedi prochain à 14h. Allez, bon week-end et bonnes vacances, mes chers compatriotes.